Et eh bien, bonjour à tous. Alors, je fais un petit live pour vous annoncer que je vais au SIMA le 24. On sera assez nombreux à yette Il y aura pas mal de, de collègues. Alex, on va essayer de se faire un petit rendez-vous abonné. C'est le 24, ouais, c'est le dimanche. Je pense qu'il y aura pas mal de monde au SIMA. L'après-midi après, après j'irai sûrement une petite partie l'après-midi au Cia. Hein. Bonjour Mumu. Au Cima, je pense que je vais être à la ferme digitale. Ça, j'y serai. Enfin, je vous dirai euh, au moment venu à quel endroit je me trouve euh, pour qu'on se rencontre. Bonjour jérémy Je pense que on sera pas mal. Euh... Bah, je suis agriculteur et je travaille aussi en coopérative. Ah bonjour, la ferme éthique. Bah ça va. Bonjour François. Ça va, ça va. Vous voyez, il y a du soleil. Et là, je débauche. Dans le coup, au, au salon de l'agriculture, ouais, j'y serai. Ah bah soigne-toi bien, Mumu. Au salon de l'agriculture, ouais, euh, j'espère euh, que ma journée, parce que j'y reste qu'une journée, j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Et si des fois vous avez l'occasion d'y monter, c'est vraiment sympa. Moi je pense euh, le sima. Ah bonjour Luc Bah ça va aujourd'hui, le soleil. C'est le sima, ouais, ça va. Ça va être un bon truc parce qu'il y a Alex, euh, Chaîne Agricole, euh, Thierry, Théo, Benji, enfin il y aura pas mal de monde. On va voir si on fait un point de rassemblement pour les. Ah ben quand je parle du loup, voilà Théo. <rire> on se essaiera de trouver un point de rassemblement ouais, pour le CIMA. Chez moi, il pleut. Oh bah ouais Je pense que ouais, ça, bah là, ça va être sympa. Bah ça va Théo et toi. Bon, je sais pas combien de temps je vais faire ce petit live, mais c'était juste pour vous dire que ouais je serai présent le 24 et j'irai au, au salon de l'agriculture euh, sûrement dans l'après-midi. Ça dépendra mon temps euh, passé au CIMA. Mais surtout n'hésitez pas à venir nous voir. Comme dit Alex, on, on mange personne. Ah bah ouais, c'est vrai que moi je vais avoir pas mal de routes. On va se caler. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir qu'on. Je pense qu'au stand de la ferme Digital, ça serait pas mal de, de se caler un rendez-vous abonné avec euh, tous les youtubeurs. Je sais pas si Jean-Louis va et j'ai mon voisin, un voisin à Grille et... qui s'est lancé aussi dans dans les vidéos YouTube. Bah ben, en matos moi, je sais pas j'irai voir ça euh, pour sur le stand casia. et peut-être euh, des outils des chômeurs. Parce que des chômeurs euh, à disque indépendant, on risque peut-être vouloir en acheter dans les années à venir. Ça dépend aussi des changements techniques. Ah bonjour l'apprenti jardinier. Euh, non, j'ai pas de vaches à présenter au salon et les pauvres poules que j'ai bah, font que des oeufs. Et je pense pas que les j'irai juste pour me balader. Qu'en 2020, j'essaye d'y passer deux ou trois journées pour tout faire. Ce, je pense qu'au SIA, là, je vais y passer vraiment une ou deux heures parce que le SIMA, déjà, je pense que ça va nous occuper. Et j'essaierai de vous tourner une petite vidéo dans le coup. Je pense que ça va être intéressant. Il va y avoir pas mal de. Pas mal de monde je pense et la journée va, va être longue j'ai essayé d'y être dès l'ouverture à 8h ouais c'est 8h30 et après il faudra que je m'en aille sûrement pas très tard parce qu'il y aura il y aura la route pour aller rembaucher le lundi et ça devrait être sympa je pense normalement euh, on va essayer de, de s'organiser un petit truc et le je pense qu'on squattera le, le stand de la ferme digitale. Ben c'est vrai Théo, je pense ouais, que deux jours, ça serait mieux pour tout bien voir. Mais je vais essayer de... Pour sûr, j'irai au stand casillage c'est sûr. Et après, les stands où il y a des, des chômeurs comme Verneland et Kune. J'irai au stand aussi euh, siècle vert ou où... ah bonjour Ludo ça va dans le Cantal on avait ah ouais en 2013 parce que j'avais été à Outerville, je sais plus quelle année on y avait été une journée ah bah impec, Ludo. J'ai vu ta. Euh... Bonjour flo flo Ludo, j'ai vu ton système là, MacGyver C'est pas mal. Tu vas nous devancer dans les semis je crois, avec euh... ton ton matelas chauvin. Ah ouais, bah stand Fiat à Gris, ouais, j'essaierai d'y aller. Je pense que Alex euh, ira à ce stand parce que lui, il a des Fiat. Bonjour Nord des Agris. Je vais essayer de sélectionner les stands et j'essaierai de vous montrer mon petit périple en vidéo. Ce normalement, je vais rencontrer au stand de Siècle Vert Blandine qui nous a invités à passer. Ah ouais, 20 degrés, purée! C'est moi dans la serre, il fait que. Ouais, le... hier matin, quand j'ai semé les salades, ça faisait 10 degrés. Tu vas pouvoir te mettre à... Ouais, comme, <rire> comme dit l'apprenti jardinier, ouais, tu... ça va être les tropiques. bah oui, Flo, Flo, je... normalement, il euh, y, a, y a Théo là qui est dans le live, euh, Alex. Chaîne agricole, Gilles. Je pense que Thierry y va. Enfin, il y aura pas mal de monde. On essaiera de vous prévenir. Surtout sur Twitter, je pense qu'on arrivera mieux à vous prévenir des, des événements. Ben, C'est déjà pas mal. Ouais, 20 degrés avec le soleil. Moi, dans la serre, j'y arrive pour. Enfin. Ça, ça viendra dans quelques dans quelques semaines j'espère et la, la tomate du défi elle n'est pas encore née j'ai tourné la petite vidéo pour samedi où il y aura le tour du potager même s'il n'y a pas grand chose à parler les fèves et, et l'ail mais bon les petits pois malheureusement ils ont été bouffés Bon, si vous avez des questions, sinon moi. Ah, bonjour Seb. Le soleil en Vendée. C'est bon, j'avais prévu ce petit live un peu à l'arrache comme ça, juste pour vous prévenir que j'allais au Cima et, et un petit peu au à hein. Ah, bonjour Mode. Bah ouais, j'ai le bonnet parce que avec le avec le vent, ça, ça fait pas si chaud que ça. Faut pas attraper la, la crève J'ai loupé le message de Ludo là. Celles de janvier sont dans la Walipini J'attends mars pour semer. Bah ouais, moi aussi je vais... normalement je vais... Je allez, se... <rire> bah ouais, on est frileux, même si ça fait, euh, je sais plus, 8 degrés. Mais bon, on va pas attraper la crève quand même. Ça serait dommage d'être malade euh, avant d'aller au, au salon. Et sinon, j'ai semé euh, dans la petite vidéo, bah, comme j'avais vu. <rire> une combinaison de ski! <rire> non, peut-être pas quand même, mais. Faut éviter de. Il y, y a eu du vent quand même aujourd'hui et. Il, de... <rire> il <se transfère. rire> C'est avec ce temps, il euh, y en a qui quand rattrapé la crève et bon. Ben Luc, j'y vais le 24, c'est le dimanche. <rire> Bonjour, jacques Ouais, je répète, j'y vais le 24. Ça sera surtout au CIMA. Et après, au je pense pas y rester plus de deux heures aussi. Ça sera que vers les. 3 ou quatre heures et bon euh, j'ai vu qu'il y avait des conférences mais vu le temps à passer à faire les tours de stand et faire la petite vidéo je pense que ça va être compliqué à. qu'il y a pourtant des il y a des trucs qui sont intéressants dans les euh, c'est il y a un stand je crois agroécologie où ils font une conférence mais le temps va être va être long il me semble enfin va falloir qu'on s'organise un petit peu et puis je pense que ça va être un, une occasion de rencontrer des abonnés si surtout n'hésitez pas parce que bon il y aura alex chaîne agricole euh, gilles vk théo benji et je pense pas mal d'autres personnes. Bon n'hésitez pas si vous avez des questions. Ma marque de voiture, bah, c'est une Clio 4. Elle est de 2015. Picasso, bah je suis pas peintre. <rire> <rire> bah si, ouais, il y a eu pas mal de pluie. Là, aujourd'hui, on pourrait dire que c'était Giboulet de Mars. Je sais qu'il y en a qui sont encore sous la neige. Et nous, c'est la flotte et la flotte. Et tant que je vous ai en live, je voulais vous remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que c'est vrai que depuis deux semaines, le compteur a explosé. On va bientôt être à 700, c'est vraiment super. Et j'ai découvert encore quelques nouvelles chaînes d'abonnés. Surtout potager, c'est vraiment... Ah, salut Étienne <rire> Comment vas-tu, cousin? Là, je suis à Barbezieux, je suis pas loin de chez toi. Euh, la vidéo matérielle, Luc, je la sors dans 15 jours parce que là, il faut que je monte la vidéo sur les labours avec le 956. J'ai fait plein de montages et j'ai dit qu'il faut que je la fasse absolument. Il y avait pas mal de petits plans. Et oui, la vidéo présentation matérielle, elle sera dans 15 jours. J'ai réussi à la monter. Il me reste quelques petits montages à finir. Et ouais, dans 15 jours, il y aura la présentation matérielle. Et je vais vous faire ça en, en deux parties parce que présenter le. Euh, ouais, présenter les champs et tout ça, enfin, euh, le reste de l'exploitation, euh, ça serait trop long dans une seule vidéo. Bon, euh, non, Flo, Flo, le, le 956 euh, sur la, sur la charrue 4 corps, non, ça va. Bon, faut faire gaffe dans les, dans les côtes quand on tourne, parce que même avec les masses, il partirait vite. Ah, les plans de drones dans mes champs, ça, ça risque d'arriver rapidement. Je pense qu'au prochain tour de plaine dans, dans le mois de mars ou avril, je vais faire des petites euh, vues de drone Et surtout quand le colza sera en fleurs, le tournesol, ça sera sympa de faire des petites. Euh, je pense ouais, dans les tours de plaine et quand j'aurai l'occasion de faire ça. Pour l'instant, j'ai pour fait beaucoup de D'heures de vol avec ce euh, sur le 956, peinture peut-être, mais on a restauré le moteur il y, a... il y a maintenant trois ans, il était à 11 000 heures. On a refait le moteur circuit de frein entièrement. Hum. Ben en drone j'ai un parrot euh, bebop 2. Et bon l'autre jour j'avais voulu faire dans le colza et comme un con j'avais coupé l'enregistrement le, vidéo. Je m'amusais à faire mon tour dans euh, au-dessus le colza et en fait ben, j'ai eu que 30 secondes de séquence euh, de vidéo en fait. Et la vidéo qui est en train de charger. <rire> C'est vrai que j'arrive pas à me concentrer parce que poursuivre. et 1 S R6. A pas encore commenté. Ben C'est sympa lui, le clin d'œil qui m'a fait pour l'astuce sur le sur le persil. J'ai trouvé ça sympa qu'il me fasse un clin d'œil. C'est vrai que j'avais mis en commentaire qu'il fallait mettre les graines de persil 48 heures dans l'eau pour accélérer la germination. Je pensais qu'il connaissait et comme quoi on apprend tout le temps dans le jardin. C'est souvent. Qu'est-ce que je voulais dire moi c'est souvent en commentant sous les vidéos de chacun qu'on qu apprend. Bah de rien, mode, c'est un plaisir. Si on apprend tous les jours. Bah sous, le, sous la vidéo d'Olivier avec ses.. Je vais recevoir des graines de toutes les couleurs. Ah bah impeccable bah, moi je crois aussi que je vais être piqué aux tomates parce que là j'ai cette année j'ai trois nouvelles variétés de tomates et je me suis déjà fait un, un petit listing de variétés de tomates j'en ai trouvé une dizaine que je demanderai au mois d'août en échange euh, contre d'autres graines et je vais essayer de monter euh, à 20 variétés de tomates, je vais me limiter quand même, je vais pour avoir 100 ou 50 variétés parce que c'est c'est un peu compliqué. Ben merci l'apprenti jardinier. Continue tes vidéos, elles sont sympas. C'est toujours sympa d'avoir des des avis de nouveaux jardiniers. On, et c'est bien une, en petite communauté de, de communiquer. On apprend hein. même moi ça fait huit ans que je fais du jardin mais on apprend tout le temps et ce qui est bien avec les groupes de Jaco et Lily sur sur Facebook il y a pas mal de monde et on peut on peut échanger sur tout j'ai loupé un commentaire moi. Oh non les petits pois il n'y a pas besoin de trouver le bon sens c'est les ces tournois ils ont trouvé le la pousse avant juste avant qu'ils sortent ils ont tout déglingué et dans le coup ben, j'ai ressemé euh, trois semaines après euh, avec un voile euh, anti oiseaux et j'en ai mis dans un tunnel comme ça ils vont pas venir me couper mes petits pois parce que c'est vraiment le bordel. Ben ouais, Sam, ils ont trouvé le rang, c'est impressionnant. Les petits pois, ils étaient à, je sais pas, deux, deux trois jours de sortie. Pourtant, je les avais mis à 3 cm de profondeur, parce que je sais qu'il y a 5 ou six ans, je m'étais fait avoir. Euh... Bah, le 743 il doit avoir huit heures et là le compteur il a il a lâché a ah, du pâté des tourneaux bah ouais sûrement avec les petits pois ils doivent être assaisonnés <rire> ouais, le compteur du 743 il a il marche plus là depuis deux... deux trois mois je sais pas il doit y avoir un problème dans l'engrenage mais bon, ça l'empêche pas de, de pouvoir tourner, mais ça va être embêtant pour nous. Il faut qu'on note les heures. Ouais. Dans des agris. Bah, merci de ton commentaire, c'est sympa. Euh... Tu m'avais demandé la dernière fois qu'on. Euh, J'ai pas compris. C'est moi j'ai euh... ah oui euh, sur un commentaire que je t'avais demandé le nombre d'heures parce qu'à force pour tout suivre je sais plus sur quelle vidéo ou ouais. c'était dans un live peut-être je sais plus bon si vous avez d'autres questions sinon bah je vais vous souhaiter une bonne soirée et... Pour ceux qui veulent aller au SIMA le 24, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur Twitter. ben bah, là, je suis avec le téléphone. Tout simplement. Et pour une fois, il y a la 4G. Bah à bientôt, l'apprenti jardinier. Bah ou sur Facebook, ouais, si vous voulez me contacter sur Facebook. Euh, euh... Ouais sur Facebook ou Twitter euh... pour qu'on se donne un point de rendez-vous euh, pour aller au CIMA. Bonjour David. C'est ouais je le... pense que on restera pas mal. Euh... Bah ouais Seb, euh, tout simplement quand tu es sur YouTube tu. Bah ça va David et toi Ah ouais c'est dans la vidéo Ah bah oui Alexandre de Prodi Center Bah j'espère le rencontrer aussi Il me semble qu'il va le 24 au Sima Ce serait qu'on converse pas mal Il avait été voir David de la chaîne agricole Et je pense que ça peut être sympa de, de se faire une rencontre abonné On mange personne Comme dirait Alex <rire> sais pas s'il si va passer il verra ça en rediffusion pour sûr c'est Ce, ouais, assez simple à lancer un live sur le téléphone tu te tu te mets sur youtube et et dans le y'a un onglet passage en direct et par contre faut avoir du réseau l'autre jour je m'étais fait avoir j'avais pas la, la 4g et ça marchait pas du tout ah ouais tant que j'y pense euh, le 20 février j'essaierai de faire un live vers 20 h avec vous pour qu'on parle un peu semi semi et tout ça je pense que ça peut être sympa à 20 h je pense que c'est c'est la bonne heure pour euh, pour faire un live si vous avez d'autres questions sinon va bah, bah, je pourrais te donner l'astuce david pour faire des lives si vous avez d'autres questions sinon on arrive à... Ah ouais, à déjà 24 minutes de live en tout cas c'était sympa ceux qui sont venus participer et moi je vous dis rendez vous le 24 en en réel si vous vous êtes sur Ville à Paris, au CIMA. Vous me trouverez soit au stand Ferme Digitale, et il y aura toute la compagnie des agriculteurs youtubeurs. On se fera un plaisir à, à papoter et, et peut-être faire des selfies si vous voulez. On peut-être pas des dédicaces parce que bon, enfin, comme vous voulez, hein. Bon, ben moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. Samedi, ce euh, sera la vidéo euh, avec le. Ouais, j'y verrai, Gilles. Ça, normalement, il doit y être. Euh, samedi, je vais, je vais mettre la vidéo ouais, sur le 956. Et après, dimanche, il y aura la vidéo euh, des semis et tour euh, des, des potagers. Allez, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Merci d'être passé.